mes amis vont bien Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Reçois l'honneur, ô oh Dieu. Reçois l'autorité, Seigneur. Reçois la puissance, Seigneur, inolée. Toi qui ôtes le péché du monde, ce soir nous t'adorons, ce soir nous t'élèvons. ce soir nous sanctifions ta grandeur et ton autorité. Nous bénissons ton saint nom ce soir. Nous exaltons ton règne, ô oh Dieu de toute majesté, ô oh Dieu de toute éternité. Ô oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois célébré. Sois célébré, ô oh Dieu. Alléluia. Ô oh Père, sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Dieu puissant et glorieux. Sois exalté, toi la source de notre salut. Toi la source de notre bien-être. Toi le Dieu vaillant, toi le Dieu puissant. Toi le Dieu de toute éternité, le Dieu qui dit amour et la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, nos âmes te bénissent et t'exaltent. Nos âmes reconnaissent ta seigneurie. Nos âmes reconnaissent ton autorité. Nos âmes reconnaissent ta puissance et ta dignité. Tu es bon, tu es parfait, tu es élevé, Père. Reçois l'honneur, El Shaddai. Reçois l'honneur, Dieu puissant, Dieu de prodige, de miracles sans fin et sans nombre, Père. Ce soir, nous te bénissons encore. Ce soir, nous t'élévons encore. Ce soir, nous bénissons le merveilleux nom que tu nous as donné. Elle est pour nous source de salut et de bien-être, Père. Reçois l'honneur, al Shaddai. Reçois l'honneur, Dieu puissant et glorieux. Reçois l'honneur, Dieu merveilleux, Dieu tendre, Dieu élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout nom, de tout nom qui peut se proclamer dans le siècle présent, dans le siècle à venir. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es puissant D'éternité en éternité, tu es grand, tu es redoutable, Père. Ce soir encore, El Shaddai, nous nous prosternons devant ta majesté. Nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons ta puissance, Père. Nous reconnaissons que tu as le nom le plus élevé. En ton nom, touchez nos fléchis, dans le lieu très haut, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Jésus, ce soir, il n'y a que toi dont nous avons infiniment besoin, Seigneur. Nous voulons te rencontrer ce soir, nous voulons être touchés par toi, remplis par toi, inondés par toi, transformés par toi. Ô oh, Seigneur, merci de nous aimander, ô oh, Dieu, encore ce soir. Merci de nous tailler à ton image, ô oh, Dieu. Seigneur, nous nous prosternons devant ta Majesté, Jésus. Nous, Rabo, Saint Saint. nous nous prosternons devant ta dignité. Nous nous prosternons devant ton autorité. Nous nous prosternons devant ton nom, Glorieux. Agneau immolé, agneau créateur, agneau de la rédemption. Agneau, ô oh, Seigneur Jésus, reçois l'honneur El Shaddai. Reçois l'honneur, toi le Dieu des nations et de peuples sans fin et sans nombre. Seigneur, ce soir nous sommes là encore, nous sommes là encore, nous sommes là encore, oh nous sommes là encore, oh nous sommes là encore, nous sommes là encore, oh nous sommes là encore. Nous sommes là, tous devant toi. Le Dieu le présent, toi le Dieu bon, toi le Dieu, Dieu qui souffre tout par, par, par ta parole. Seigneur, nous, nous sommes par nous Seigneur, grâce, nous nous Dieu, Dieu, nous le fruit de ta grâce, oh Dieu, de ta bonté à notre égard, oh Jésus. Nous en toi, nous reposons, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous assiste, c'est toi qui nous secours, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous parle nous confessons tu es Dieu en ce Nous oh bénissons, oh bénissons, en bénissons encore de nos âmes de de devant Nous toi, Seigneur. Nous bénissons encore nos âmes devant toi, Seigneur. De Nous péchissons encore nos Nous Sois béni ce soir. Sois élevé, sois élevé. Sois déclaré au troisième jour. Tu es celui qui est le roi de toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi nous posterons nos genoux devant toi afin que toi seul tu puisses t'élever encore, Élève-toi, le Dieu très haut. Élève-toi, Jésus-Christ. Élève-toi, élève-toi. Viens encore bénir au milieu de nous. Nous avons besoin de toi encore ce soir. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi. Oui, nous nous attendons à toi parce que nous pour ne plus au nom de Dieu, au nom de toi. au nom Dieu, nous élevons nos Dieu, Ensemble, nom ce soir, nous élevons nos voies. au nom de Dieu, de Dieu, de Dieu, Dieu, Dieu nous élevons nos Dieu, Dieu, Dieu, Dieu nous au mort Dieu Dieu mort Dieu toi. Ensemble, nom toi. Étonnant. Sois Sois étonnant Dieu, Dieu au nom de Seigneur, nous nous de Dieu, Seigneur. Et nous Dignes-tu le roi de Jésus, dignes-tu le Seigneur des seigneurs, Babosa, tu le la Babosa, la Babosa, la Babosa, la Babosa, la Babosa, la Jésus. la à toi Jésus, la Jésus, la Babosa, la Seigneur la Jésus, Et de tu es Jésus, tu es la la papa, tu tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, la tu es Jésus, Jésus, Jésus, va va tu tu Jésus? Rababaita, va va va va va va va va le va va va tu ne peux se débrouiller à mon âme, mon Jésus. Tu es unique, tu es béni, Jésus. Le ce soir, mon Dieu, nous t'élèvons à travers Dieu. le chant. Nous, nous t'élèvons à travers nos pontiques. nous t'élèvons à travers nos paroles, Jésus. Nos cœurs télèvrent, nos âmes télèvrent, nos esprits télèvrent pour nous. Le partais, heard, toi Vincent, le Dieu, <cười> rivement... toi <headquarters sociales> <mechanisms> <La cannabis> bah <hurricane> <S Maharoi> le Dieu, toi le Dieu, toi le Dieu, toi le Dieu, toi le toi le Dieu, toi le Dieu, toi le Dieu, toi le Dieu, toi le saint toi le Dieu, toi le Dieu, toi le saint toi le Dieu, toi le toi le Dieu, toi le Dieu, toi le saint toi le toi le Dieu, toi le toi le le toi le le toi le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le toi, le toi le toi le toi, toi, toi, le toi, le <tientolo ii> nous avons besoin de le Saint-Esprit à avoir le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Saint-Esprit de sagesse. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de connaissance. Saint-Esprit de Dieu, de force Nous avons besoin de ce soir. Nous avons besoin de ce soir. Esprit de saint Esprit de la L esprit L esprit de de de de il y a un commencement pour vérité dans nos vies, il y a un commencement sur nos prêches, il y a encore nous arroser de ta présence, il y a encore nous arroser de ta présence, il y a restauré nos vies, Saint-Esprit de Dieu, il y a consolé les cœurs. Viens consoler les afflusés, Saint-Esprit de Dieu, Viens sécher les larmes, Saint-Esprit de Dieu, Viens éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit puissant, Saint-Esprit de Dieu, Viens régner, Viens consoler toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, règne, règne encore au milieu de nous. Nous avons besoin de ton ancien, nous avons besoin de ton ancien qui les nous avons besoin de ton qui nous avons besoin de ton qui guérisse, nous avons besoin de ton qui relève, nous avons besoin de ton au saint de Dieu, nous avons nous avons de ta présence, Saint Esprit de, de Dieu, du nom de nos de ta, ta présence. Saint Esprit de Dieu, du nom de notre quotidien de, de, de ta présence. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que tu ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous relèves. Nous avons besoin que tu, tu viennes encore rallumer le feu. Nous avons besoin que tu viennes encore Nous avons besoin que tu viennes en Nous avons besoin que tu viennes de Nous que tu viennes en la Nous Nous donner de la sagesse. Nous de Dieu. Nous en de Nous nous avons besoin de toi, Président, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Président, Saint-Esprit de Dieu. nous, nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, nous, pour nous, nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, nous, pour nous, pour pour Président, Président, pour nous, pour nous, nous, pour nous, nous, pour Merci je ne peux imaginer combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place. à Dieu s'est donné, je, je ne peux, peux imaginer combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place. Place. He left him a place. He left him a place. He left him a place. He left him place. He left place. He left him place. Mon Jésus agira. Mon Jésus agira. Mon Jésus agira. Nous allons prier le Seigneur, nous allons de volonté d'agir, de venir à servir dans nos besoins. Le Seigneur nous connaît, il nous les a aimés. Et il est présent les encore les au milieu de nous ce soir. Alors mon père, ma soeur demande à ton Dieu d'agir encore ce dans ta vie. Seigneur, Parce que notre Dieu est fidèle ce et il n'a pas changé. Seigneur, celui qui a agi pour celui qui a agi pour l'année, et le même, nous avons besoin qu'il agisse, qu'il intervienne dans nos vies, qu'il tu intervienne dans les sais circonstances de nos vies, qu'il intervienne dans nos défis, qu'il intervienne dans nos challenges. Agite encore ton Dieu demande au Seigneur, Seigneur, agis encore, agis encore ce soir, agis encore dans ma vie. Viens encore intervenir dans ma santé. Viens encore intervenir. Viens me délivre. Agis encore dans mes enfants, ô Seigneur Jésus. Viens encore me ceux se qui se sont éloignés loin de toi. Agis encore, ô Seigneur. Nous venons de ton toit. Agis dans nos maisons, Seigneur, mon Dieu le roi. Agis, Seigneur, mon Dieu nous Viens encore nous transformer. Viens encore nous transformer afin que nous puissions te ressembler de jour en jour. Ô viens encore nous transformer, bien agir encore dary, dans notre agir, vie. Nous voulons encore nous sanctifier davantage. Dans, Le, dans ce lustimes, dans absurdes, dans agile, temps difficile, de dans ce temps de la loi des temps, nous avons besoin que tu viennes encore agir dans nos vies pour accomplir achim la transformation, pour accomplir la sacrification dans nos vies. Viens encore plus, viens agir dans ce monde, monde. viens encore apporter, Avent, vain. apporter vain. la paix, viens encore apporter la paix, la paix qui se passe toute intelligence, nous avons besoin de toi mon Jésus, agis encore parce que tu es fidèle, agis encore parce que tu es fidèle, viens nous en prier, viens intervenir dans nos vies, viens intervenir je oh au Seigneur, nous n'avons pas votre je Dieu le Seigneur, de, de, de, de, de, de notre vie, Seigneur, je à toi ce soir. Nous avons besoin je suis au ô Seigneur, agis ô Seigneur, je au Seigneur, élève-toi au le puissant élève-toi pour combattre combat. toi Jésus. Tu es à le dernier mot, tu es la fin, l'Oméga. Comment soyez la fin de toutes toute choses C'est toi qui nous a besoin en moi, en ce moment. Afin que tu puisses venir agir, afin que tu puisses venir nous remplir, Afin que tu puisses venir intervenir. Oh, viens intervenir encore. Viens, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui transforme. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres. Ils souffriront encore euh, -toi. Nous à toi Comme bras me serre, oui, oui, oui. Après c'est C'est ton nom que nous élevons ce soir nous élevons ton nom précieux dans nos vies dans nos maisons dans nos cœurs, dans nos entreprises nous élevons ton nom merveilleux Jésus au sein de l'église dans les ministères de l'église dans les différents services et programmes de l'église nous élevons ton nom ce soir Jésus, dans ce culte ô oh Dieu, nous élevons ton nom merveilleux Merci parce que tu es le Dieu qui nous a précédés en ces lieux. Merci parce que tu as rempli l'adoration et la louange de ta présence au Dieu. Parce que tu te plais à venir nous rendre visite et à demeurer avec nous, Seigneur. C'est une grâce qu'à chaque fois que nous t'invoquons, et tu viens à nous, Seigneur, quel Dieu merveilleux nous avons, quel Dieu bon et puissant nous avons, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes voix sont élevées au-dessus de notre, autant ton amour est si profond, il est si large, il est si long, il est si haut, ô oh Père, que personne ne peut l'évaluer, que personne ne peut l'égaler, ô oh Dieu. Merci ce soir de porter encore, ô oh Dieu, nos fardeaux, comme tu l'as porté à la croix, ô oh Dieu. De porter encore, Seigneur, nos vies, comme tu les as portées à la croix, ô oh Dieu. Merci de nous faire triompher ce soir encore, de toute adversité, de toute opposition. Merci de relever, Seigneur de gloire, celui qui avait la tête courbée au oh Dieu. Merci de relever au oh Dieu l'homme qui était abattu et languissante au oh Dieu. Merci d'inspirer la joie. Seigneur, dans la Bible, nous dit que dans ta maison, tout s'écrit « Gloire au oh Dieu ». Que cette gloire puisse être notre partage ce soir. De façon présentielle et en connecté, au oh Dieu, que cette gloire puisse traverser les ondes, traverser, Seigneur de gloire, toutes les limitations et les barrières qui nous empêchent, ô oh Dieu, de refléter cette gloire. Seigneur Jésus, sois élevé, qu'il y ait un mouvement de ton Esprit Saint, que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre, que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre au moment de l'annonce de ta parole, ô oh Dieu, qu'elle accomplisse ce que tu as décidé de faire. Pour la seule et merveilleuse gloire de ton nom, pour la seule et merveilleuse gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. merci, Seigneur Jésus. merci Sœur Natacha. Bienvenue à vous, à nous tous, dans la présence de notre Seigneur. À vous qui êtes en présentiel. Et en vous qui êtes connectés, qui nous suivent via les réseaux sociaux et autres, que le Seigneur en soit infiniment béni. Merci pour votre fidélité parce que nous avons le programme assez lourd. Nous sommes euh, tout le temps du lundi au vendredi et le dimanche dans la présence de notre Seigneur dans nos différents programmes de prière d'enseignement, d'affermissement et autres alors par moments, le corps peut être fatigué et on peut aussi avoir envie de rester un peu en famille juste un peu mais reprenons nos bonnes habitudes dans la présence de notre Seigneur de façon présentielle et connectée sans relâche sans relâche, sans relâche. La Bible a dit, priez sans cesse, priez sans cesse. La prière est notre respiration, la parole de Dieu est notre nourriture. Autant nous avons besoin de respirer chaque jour, autant nous avons besoin de la prière chaque jour. Autant nous avons besoin de manger chaque jour, autant nous avons besoin de méditer la parole de Dieu chaque jour. Et pour ce soir, nous sommes à l'école de la sagesse, le Seigneur a déposé en moi une parole qui ne sera peut-être pas longue, qui ne sera peut-être pas nouveau pour certains, mais qui sera la parole qu'il nous faut aujourd'hui, en ce moment-ci. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques chapitre 9, verset 21, 2 Chroniques chapitre 9, verset 21, 2 Chroniques 9, verset 21, la Bible dit « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. » Ça, c'est le verset 22. Le verset 21, il est juste au-dessus. « Car le roi avait des bateaux qui allaient à Tarsis avec les hommes des Ouram. Tous les trois ans arrivaient les bateaux de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, des l'ivoire, des singes et des pans. Je reprends le verset 22. « Car le roi avait des bateaux qui allaient à Tarsis avec les hommes de Ouram. Tous les trois ans, arrivaient les bateaux de Tarsis, apportant de l'or, de l'argent, des l'ivoire, des singes et des pans. » Lorsque je méditais cette parole, avant de pouvoir même trouver cette parole, il y a une pensée qui me montait dans mon cœur pour ce soir, la réunion du soir, c'est de parler de la sagesse du singe. J'étais surpris. Parler de la sagesse du singe. Et lorsque nous ouvrons, nous allons par exemple dans les différents dictionnaires en ligne ou en dictionnaire papier, il y a un élément qui revient souvent par rapport au singe, c'est sa capacité d'imiter. Il est proche de nous hommes. Il y en a même, il y a un grand évolutionniste qui a dit que l'homme, c'est l'évolution des primates. C'est un animal qui est proche de nous. Dès lors, il imite tout ce que nous faisons Il fait tout ce que nous faisons J'ai même vu sur le net Un singe qui était habillé comme un homme Et qui était amouraché avec un autre animal Un chat ou autre Et qui s'en occupait Il dormait même ensemble Donc c'est un animal qui est vraiment proche de l'homme Même au niveau scientifique Le singe et la souris sont parmi les animaux qu'on utilise le plus souvent dans les laboratoires pour faire des recherches expérimentales pour de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements. Donc c'est un animal qui est proche de nous. Et alors, lorsque nous parlons du singe, il y a vraiment cet aspect de proximité avec l'homme. Et dans cet aspect de proximité, il y a aussi la notion de l'imitation. Le singe fait comme l'homme. Il y a même... Un, un, un, un, un verbe en français qui dit singer. Singer, c'est imiter. Dès lors, lorsque nous parlons ou nous allons parler de la sagesse du singe, c'est dans l'aspect de l'imitation. Comment singes, le singe a la capacité d'imiter. Dès lors, le sous-titre et même le titre majeur pour aujourd'hui, c'est La sagesse d'un imitateur intelligent. La sagesse d'un imitateur intelligent. Dans le livre de deux chroniques que nous venons de lire ici, on nous parle du roi Salomon qui envoyait des bateaux aller vers une ville appelée Tarsis et aller vers des rois de différentes nations, dont euh, de Tarsis, demandant qu'on lui ramène de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pommes. Et le verset 22 nous dit que le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Donc, le roi Salomon allait envoyer des bateaux aller dans une ville appelée Tarsis pour aller prendre, aller prendre des marchandises, des bancs, des animaux dont les singes. Dans la Bible, Lorsque Lorsqu'on parle de la ville de Tarsis, la ville de Tarsis antique, qui est aujourd'hui l'Espagne, mais à ce moment-là, lorsque l'on parlait de Tarsis, Tarsis avait une connotation spéciale. Une connotation spéciale, si nous prenons le livre de Jonas, Jonas chapitre 1er, Jonas, chapitre Jonas chapitre 1 Jonas chapitre 1 si nous l'avons trouvé, Jonas chapitre 1 le temps que je retrouve, voilà, Jonas chapitre 1 La Bible dit dans Jonas 1er La parole du Seigneur parvient à Jonas, fils d'Amitai, Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. Car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Lorsque dans la Bible nous parlons de Tarsis, Tarsis a le symbole est symbolisé par ce texte de Jonas chapitre 1 verset 3 que nous venons de lire. Tarsis signifie être loin de la face de l'éternel, être loin de la face de Dieu la face de Dieu et c'est ce qu'a fait Jonas Jonas pensait que la ville la plus loin la ville la plus lointaine, la plus éloignée et impossible à la vue à l'entendement et à l'accès à l'éternel, c'est la ville de Tarsis il pensait que en arrivant à Tarsis Dieu n'allait plus le déranger Dieu n'allait plus le repérer. Donc, la ville de Tarsis ici, c'est un point d'éloignement profond de Dieu. Et c'est dans cette ville qu'il y avait des singes. Dès lors, lorsque nous parlons de l'imitation du singe, de nous inspirer des limitations du singe, de son aspect d'imiter les comportements, les paroles, les dires des gens, cette imitation-là doit être refrénée ou guidée par le fait qu'elle ne doit pas nous conduire à nous éloigner de, de Dieu. Elle ne doit pas nous conduire à nous écarter de Dieu. Ça veut dire que nous devons faire attention à qui nous imitons. Nous devons faire attention à quoi nous imitons parce qu'il y a certaines imitations qui peuvent nous conduire à être éloignés de Dieu, loin de Dieu. C'est pour ça le titre que nous avons mis en avant, c'est la sagesse d'un imitateur intelligent. Qui est un imitateur intelligent C'est celui qui imite une personne ou des choses qui le conduisent de plus en plus vers Dieu. Et de moins en moins vers le monde, de moins en moins vers Tarsis, mais de plus en plus vers Jérusalem. Lorsque ton modèle, la personne que tu imites, qui t'inspire, tu vois sa vie être de plus en plus éloignée de Dieu, ça veut dire que toi aussi tu as le modèle que ta vie aussi deviendra de plus en plus éloignée de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui arrive Sur le chemin Jonas a croisé, un grand poisson qui l'a avalé. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu de plus en plus, nous sommes appelés à vivre des catastrophes et des, des problèmes qui peuvent amener même à perdre sa vie. Tel était le cas de Jonas, dans le ventre d'un poisson. Il était presque en train de mourir, il ne pouvait pas rester plus longtemps. Malheureusement pour lui, il se repentit. Et Dieu a la récupéré, et il a fini par se soumettre à Dieu et s'écarter, s'éloigner de Tarsis. Imité, mais de façon intelligente. Lorsque nous regardons dans la Bible, quelques personnes qui ont eu à user de sagesse pour imiter des modèles, nous pouvons nous inspirer aussi de ces personnages-là. Pour apprendre de quelques quelques notions importantes que nous allons voir aujourd'hui. Particulièrement l'apôtre Paul et son jeune disciple Timothée. L'apôtre Paul et Timothée. Lorsque nous prenons le livre, par exemple, de 1 de, Timothée, chapitre 1er, en Timothée, chapitre 1er. Nous voyons combien le souci de l'apôtre Paul a toujours été d'amener des personnes non-croyantes à accepter le Christ, à les former, à en faire des disciples et à leur demander de limiter lui. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 1. La Bible dit. Imitez-moi comme moi-même, j'imite le Christ. Imitez-moi comme moi-même, imite le Christ. Paul a toujours eu le souhait que c'est les chrétiens qui ont été amenés à Christ par lui, autrement appelés ses fils spirituels, est un modèle d'imitation que lui-même. Parce que Dieu étant invisible, on ne le voit pas, mais on peut voir l'amour, le caractère de Dieu, les attributs de Dieu se manifestant au travers de la vie des personnes et qui plus est de serviteurs de Dieu ou des gens qui ont une communion constante et profonde avec Dieu. Dès lors, Paul le dit, moi j'ai le modèle le Christ. Le Christ est mon modèle. Pourquoi même Parce que ce Christ-là, il m'est apparu sur le chemin de Damas. Je l'ai vu. Il m'a parlé, il m'a appelé. Et j'ai tout abandonné pour le suivre. Et mon ambition, mon objectif, c'est de le ressembler de plus en plus de me dépouiller de, de plus en plus de moi et de le laisser de plus en plus me remplir jusqu'à ce que je devienne conforme à lui, conforme jusqu'à sa mort et à sa résurrection, et en espérant qu'un jour, lorsque je partirai, que je puisse le voir. L'imitation de Paul, c'était le Christ. Le but ultime de Paul, c'était de se rapprocher de plus en plus de Christ. À tel ancien qu'on pourrait dire, « Celui qui a vu Paul a vu le Christ ». Dès lors, en exhortant ses disciples, c'est comme s'il est en train de leur dire, lorsque vous allez m'imiter, je vais vous pousser vers le Christ. Je vais vous pousser vers mon modèle. Je vais vous montrer de plus en plus celui qui est ma star, celui qui est l'objet de ma vie, l'objet de mes prières, de mes supplications, de mes quêtes et requêtes. Et son souhait, c'était pour tous les chrétiens. Mais il est tombé particulièrement sur un jeune serviteur appelé Timothée. Et l'apôtre Paul a pris cet enfant comme son propre enfant et a voulu se déverser en lui. En lui montrant, voilà comment tu dois être dans, avec un temps chrétien et serviteur de Dieu. Voilà comment tu dois te comporter. Ne cherche pas mille lieux, mais regarde-moi. Regarde mon comportement, regarde ce que je suis, regarde ce que je fais. Chacun d'entre nous dans ce monde bien-aimé, nous avons besoin de modèles. L'imitation, imiter ce n'est pas un péché. Imiter ce n'est pas un péché. Mais, imiter de façon intelligente. Parce que la même Bible où nous trouvons Paul dire d'imiter lui comme il imite le Christ, la même Bible aussi nous dit... N'imitez pas les méchants, soyez intelligent dans votre imitation, parce que personne ne connaît de lui-même. Paul est en train de dire à Timothée, tu vois moi, le Christ m'a appelé, regarde tout ce que je suis en train de faire avec lui. Regarde comment le ministère avance, comment je fais de progrès en progrès. Alors lorsque tu vas m'imiter, ça te permettra d'éviter les erreurs que moi je commise. Ça te permettra de démarrer là où moi je suis maintenant. Je vais te servir de tremplin pour aller de l'avant. Ça veut dire une deuxième leçon. On n'imite pas n'importe qui. On imite des personnes qui réussissent. Des personnes qui réussissent. Et qui réussissent dans leur domaine. Parce que une personne qui réussit dans un domaine. Où toi tu aspirerais. Ça veut dire que la personne a compris des choses que toi, tu n'as pas encore compris. Alors la sagesse nous pousse à vouloir apprendre de ces personnes-là, parce que ça va nous permettre de gagner du temps. Il y a un peuple ici, dans ce monde extraordinaire, je ne vais pas citer de nom, certainement vous connaissez. Ce peuple-là nous a toujours surpris. Maintenant, c'est de moins en moins, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Partout où ils allaient, ils avaient toujours des appareils photo, Kodak et autres. Ils prenaient des photos partout. Ah même des choses dont nous ne nous, nous faisons pas attention. Et ils prennent des photos. Ils prennent des photos. Ils te voient en train de manger ta glace. Il vient, il prend la photo de ta glace. Prenons des photos partout. Ce que nous ne savions pas, ils prenaient ces photos-là parce qu'ils admiraient le niveau de l'évolution. Et ils retournaient dans leur pays pour refaire la même chose et par après aussi ne plus être dépendants de vous. Et en faisant la même chose, ils ont rajouté un plus. Voyez, troisième leçon importante dans l'imitation, il y a la notion de se conformer. Je t'imite, je me conforme à toi. Mais comme je ne suis pas totalement toi, à un moment donné, je veux me démarquer de toi. J'ai pris le positif de toi je vais le rajouter avec mes forces et ça me permettra d'aller plus loin. La notion de l'imitation. Dans la vie de Paul et de Timothée, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, 3, et nous allons rester un peu plus longtemps, dans le livre de Timothée, il dit à 1 Timothée 1, 3, l'apôtre Paul lui dit, « Comme j'étais encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin d'en joindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements. Et de ne pas s'attacher à des fables, ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats, plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Lorsque tu vas m'imiter, moi, mon modèle est Christ, mon objectif, c'est de le ressembler, et de faire avancer son royaume, d'aller de progrès en progrès, d'avancer. » Je ne suis pas en train de reculer, je ne suis pas en statu quo, mais je suis en train d'avancer. Ça veut dire, Paul dit à Timothée, je ne me considère pas comme étant arrivé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais tendant vers ce qui est en avant. Quatrième élément important, nous devons imiter intelligemment des personnes qui sont quelque part en continu état d'insatisfaction, qui considèrent que non, là où je suis, je peux encore faire mieux. Ils n'en vivent pas. Ils se contentent. Mais ils ont, ils ont une certaine ambition. Seigneur, je peux encore faire plus avec toi. Là où je suis, est-ce que tu n'as que ça pour moi Est-ce que tu n'as pas plus que ça Qui vivent dans un état d'éternelle insatisfaction. La satisfaction ne se pose pas au contentement. On se contente de ce qu'on a. Mais on sait qu'il y a encore meilleur. Pour l'instant, j'ai ceci. Si, mais je poursuis encore quelque chose de plus. Et cet état d'insatisfaction, de, de vouloir faire avancer les choses, avancer le royaume de Dieu, avancer sa vie, entrer dans sa destinée, exceller, ça va t'amener au progrès. Ça va t'amener à ne pas t'endormir comme on a vu le vendredi passé, à être paresseux. Non ça va t'amener à vouloir te battre. Et lorsque tu es dans cet état-là, l'apôtre Paul dit à Timothée, évite les discussions. Sixième élément, lorsque tu imites et tu es dans cet état de progrès, d'avancement, tu amènes à ne pas t'attarder sur des futilités, à t'attarder sur des choses qui vont te faire avancer. Ça veut dire dans ce processus d'imitation, Choisis tes combats Choisis les causes que tu peux militer Choisis les causes que tu peux défendre Choisis en même temps avec qui tu dois marcher Avec qui tu dois être Celui qui peut te propulser Ou celui qui peut te retarder Ou celui qui peut te ramener en arrière Ça veut dire ne perds pas ton temps Le temps est précieux Dans le processus d'imitation intelligente « Sachez calculer la notion de temps et valoriser la notion de temps. »« Ne perdez pas votre temps, choisissez le combat. » Dans 1 Timothée 1, 18 à 19, l'apôtre Paul dit « L'injonction que je te confie Timothée mon enfant, selon les messages de prophètes énoncés précédemment en ton intention, c'est que t'appuyant sur eux, tu mènes le bon combat. » Il dit « Choisis le combat. » Choisis les causes à défendre. Sois intelligent pour discerner ce qui m'est utile pour avancer, ce qui pourra me propulser ou ce qui pourra me retarder. Et c'est la même chose qu'a fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un solitaire. À un moment donné, il a appelé Barnabas, il a appelé également Silas, il a appelé aussi Jean-Marc. Mais lorsqu'il y a eu des différends avec Jean-Marc, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait L'apôtre Paul s'est éloigné de Jean-Marc. Parce que le chemin avec Jean-Marc à ce moment-là était arrivé à son terme. Il n'a pas perdu le temps, il a poursuivi d'autres contrées et d'autres missions. Choisis tes combats. Choisis tes combats. Choisis les choses qui sont importantes pour toi pour avancer. L'apôtre Paul dit toujours dans 2, 1 Timothée 2,1. 1 Timothée 2,1, il dit J'encourage donc en tout premier lieu à faire de requêtes, de prières, de supplications, des actions de grâce pour tous les humains. L'apôtre Paul dit à Timothée Dans ton processus d'immunité, comme moi, je suis un homme de prière. Dans Ephésiens, il dira Je fléchis les genoux devant le Père. Pour qu'il vous remplisse d'un esprit de sagesse, de conseil. Il fléchit les genoux pour prier pour les Éphésiens, pour que l'homme être intérieur soit fortifié. Paul était un homme de prière. Paul était un homme de supplication. Paul était un homme d'action de grâce et de requête. Il dit à Timothée donc, tel que moi je suis, je puise ma force dans ce temps de prière, dans ce temps de consécration et de gens pour faire avancer les choses, supporter les souffrances et les persécutions, si tu veux demeurer ferme lorsque tu avanceras et affronter les défis de la vie, voici également le secret que je te donne. Sois mon imitateur dans la prière, dans les supplications, dans les regrets et dans les actions de grâce. Vous verrez, bien aimé du Seigneur, tous les hommes qui sont actifs, dynamiques dans la vie, ils ont toujours à un moment donné de moments d'exitoire, des endroits ou de choses qu'ils font pour se déstresser, pour se, se, se, se, se, se redynamiser, puiser des forces. Il y en a qui font, ils vont trouver dans le sport, il y en a d'autres dans le sexe, il y en a d'autres dans l'alcool, il y en a d'autres dans la drogue, il y en a d'autres dans les sorties, il cherche de voies et moyens pour pouvoir se déstresser et être rempli d'une nouvelle énergie pour continuer. Mais cette nouvelle énergie, en cherchant à la puiser avec de moyens qui sont comme tels, ça va conduire loin de Dieu à Tarsis. Mais Paul lui dit, toi dans l'imitation, sur le chemin de ta destinée, tu auras continuellement besoin de prier, de prier, de supplier, afin que la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit te garde dans la dynamique de la foi, dans la dynamique de l'espérance et dans la dynamique de l'avancement. La prière sera pour toi un élément qui va te propulser, qui va te booster, qui va te pousser à aller de l'avant, comme le Seigneur Jésus. Il priait continuellement et lorsqu'il priait, il était rempli encore du Saint-Esprit. Il le sortait pour faire le ministère. La même chose avec les apôtres, dans le premier chapitre des actes. Lorsqu'ils étaient persécutés, on leur demandait de ne plus annoncer la bonne nouvelle. Ils allaient prier dans la chambre haute et le lieu où ils étaient rassemblés, furent ébranlés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils sortirent pour continuer l'œuvre. Quand tout semblera s'opposer à ton avancement, à ton progrès, ne perds pas beaucoup de temps à parler, à chercher solution XY. Puise ta force dans la prière. Puisse ta force dans les supplications. Puisse ta force dans le genre. Puisse ta force en Dieu. Puisse ta force en Dieu. Un autre conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée, pour être un imitateur intelligent, 1 Timothée de deux. il dit, « Pour le roi et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété, en toute dignité. » Paul lui fait comprendre que tu dois être un homme de paix, savoir comment jongler et traiter avec ceux qui sont élevés en dignité, avec les rois. Avec les dignitaires de cette terre, n'entre pas en conflit avec eux. Parce que c'est des personnes qui ont des armes et une autorité. Ils peuvent te détruire, ils peuvent t'anéantir, ils peuvent t'écraser. Traite avec eux. Pourquoi Paul pour lui dit Parce que lui-même aussi, il a eu à traiter avec le roi et il a agi avec sagesse. En défendant sa cause avec douceur et dans la paix. Et à chaque fois, ils étaient épatés. Et il y en a même à Rome qui ont accepté le Christ grâce au comportement de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur Jésus est venu rencontrer l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à Ananias en lui disant « Va voir Paul !» Ananias ne voulait pas. Paul lui dit « Cet homme, c'est mon instrument. Je vais l'utiliser. Il souffrira certes pour moi. » Mais je vais l'utiliser pour annoncer ma parole auprès des rois. Dieu avait prévu que Paul allait rencontrer des rois et pénétrer dans les maisons des grands de ce monde pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et Paul fait comprendre à Timothée, ce que je porte, l'onction que je porte, la gloire que je porte, sur toi aussi, ça t'ouvrira les portes des rois, les portes des grands, les portes des dignités. Mais quand tu arriveras à ce niveau-là, sois un homme de paix. Sois un homme de piété. Afin que par ton comportement, qu'il soit touché et qu'il glorifie le Christ. Qu'il glorifie le Christ. Celui qui veut aller loin, on dit, ménage sa monture. C'est lui qui veut aller loin, aller loin dans la vie, ménage sa monture. Calcule, qui attaquait, attaqué qui n'est pas attaqué Qui attaquait à quel moment et où Ménage sa monture. Essaye d'avoir des bonnes relations avec les autorités établies parce qu'il veut aller plus loin et servir de modèle. Le roi, on n'affronte pas le roi de façon, de façon directe. On affronte le roi avec sagesse en contournant les choses. Lorsque Nathan est venu chez David, Nathan savait le péché de David. Mais Nathan n'est pas venu directement en disant à David, « Tu as péché, tu es un mauvais. » Non. Nathan a donné une histoire, une métaphore pour décrire l'acte de David, sans citer de nom. Lorsque David lui-même a déclaré, « La personne qui a fait cela, où est-elle parce qu'elle mérite la mort ?» Nathan saute sur le banc et dit, « Cette personne-là, mon roi, c'est toi. » Dans l'imitation, Soyons des hommes de paix Soyons des hommes de paix Donc Paul dit à Timothée De reprendre ses enseignements De reprendre ses enseignements Ça veut dire Paul dit à Timothée J'ai reçu un package Un package D'enseignements que le Christ m'a donné Et cet enseignement là C'est ce qu'on appelle la vision que j'ai et cette vision-là, je t'ai donné ça. Ça veut dire ceci. La personne que tu imites, tu dois passer du temps avec la personne. Tu dois passer du temps avec la personne. Si tu ne connais pas la personne directement, documente-toi sur la vie de la personne. Essaye de comprendre quels ont été les éléments qui l'ont permis d'arriver là où il est de comprendre l'évolution de sa vie, comprendre comment il est là où il est, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et s'approcher, s'approcher. Voyez, dans les apôtres, à part Paul, dans les premiers apôtres de la première heure, Jean, Pierre, ce sont parmi les apôtres les piliers. Pierre a reçu les clés de l'église pour être le fondement. Jean était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et vous verrez ces gens-là, lorsque le Christ était à la montagne de transfiguration, il était avec Pierre et avec Jean. C'était ses proches qui ont avalé la, la, la, la vision de Christ. Même si elles ne la comprenaient pas totalement, ne la comprenaient pas totalement, mais au moins leur proximité avec le Christ a amené le Christ à se déteindre en eux. Et ceux qui ne comprenaient pas, parce que le Saint-Esprit ne leur avait pas encore rempli, quand le Saint-Esprit est venu, les voiles sont tombées, les écailles sont tombées dans, le, dans leurs yeux et ils ont compris la vision. On n'imite pas quelqu'un de loin. « Si tu veux inviter quelqu'un qui réussit, tu dois t'approcher de la personne. »« T'approcher de la personne. »« S'associer à la personne. »« S'approcher de la personne. » Timothée 3.1 L'apôtre Paul continue en disant « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle œuvre. »« Il faut donc que l'épiscope soit irrépréhensible. » qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pomméré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, apte à l'enseignement. Paul est en train de dire à Timothée que dans l'exercice du ministère que nous sommes appelés à faire, nous avons des exigences qui nous sont imposées, qui sont des exigences plus élevées que tout autre chrétien. Dieu nous appelle à plus d'exigences à plus de niveau à rehausser. Et tu dois à être poussé à ça. Être exigeant vis-à-vis -vis de toi-même. Garder ton corps, ta vie, ta maison, ta famille. Élève tes enfants dans les voies. Autrement dit, Paul est en train de pousser Timothée à aspirer à l'excellence. À aspirer à l'excellence. Imite les gens qui excellent. Qui veulent exceller, qui veulent donner le meilleur à Dieu. Oh, Alléluia. Qui veulent donner le meilleur à Dieu. Ça, ça a toujours été ma motivation profonde. Donner le meilleur à Dieu. De ce que je peux, donner le meilleur à Dieu. Par rapport à mon corps, à mon temps, aux finances et tout. Donner le meilleur à Dieu excellent, ne cherchez pas des approximatifs, des choses au rabais, David a dit je ne donnerai rien à l'éternel qui, qui, qui ne m'est pas coûté, cherchez l'excellence, visez plus haut, plus haut, plus haut, je dis toujours en cherchant l'excellence, si on n'arrive pas à aboutir à cette excellence là, au moins on aura quelque chose de plus élevé que quelque chose de bas, L'excellence ce n'est pas la perfection, parce que la perfection, tant que nous serons ici, nous sommes sur le chemin de la perfection. Et nous serons parfaits le jour où la trompette sonnera, le jour de notre enlèvement c'est là que nous revêtirons l'immortalité et nous deviendrons parfaits, comme le Christ est. Mais sur ce chemin, nous sommes appelés à exceller, à exceller dans les choses de Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans nos fonctions, nos travaux. Cherchons l'excellence Visons à faire plus Parce que lorsque nous visons l'excellence L'excellence va nous démarquer Paul a dit, j'ai combattu le bon combat Je fais tout, je fais plus que ce que qu'on appelle apôtre qui était avant moi J'ai été frappé 40 coups moins ça J'ai connu les persécutions J'allais dans les lieux où eux ne sont jamais allés j'ai traversé des villes et des contrées pour pousser la propagation de l'évangile le plus loin possible. Parce qu'il voulait l'excellence. Et cela a payé. L'apôtre Paul a écrit plus de 90% de tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament. On dit, l'apôtre Paul, beaucoup de notre temps, même ceux, beaucoup qui font la théologie, la théologie disent, lorsque j'irai au ciel, à page Dieu, la personne que je chercherai le plus à voir, c'est Paul. Le niveau d'intelligence que le Paul a reçu de la révélation de Dieu. Pourquoi Parce que c'était un homme qui cherchait l'excellence. Il demandait qu'on lui amène des parchemins, amenez-moi des livres pour faire comprendre qu'il était toujours en train de chercher. J'anticipe parce que, même dans les choses de Dieu, tout ne vient pas que par le Saint-Esprit. Tu prie. Ah, non, non. Tu dois aussi lire, te documenter. Chercher, écouter aussi les autres, apprendre pour toujours être en mouvement, en mouvement. Cherchons l'excellence. Dans ce monde, soit tu passes inaperçu, soit tu marques le monde en bien ou en mal, en bien ou en mal. Et si tu marques le monde en bien, ce que tu as fait te poursuivra, poursuivra tes enfants, ta famille. Tu deviendras une référence à cet homme-là. Voilà ce qu'il a fait. Voilà comment il a servi le Seigneur. Voilà comment il a excellé dans ce qu'il cherchait. Le monde a besoin des gens excellents, des gens qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes. Et un jour, ils pourront se dire, Seigneur suis je... Fais ce que je devais faire. Je ne regrette rien. Je me suis battu. J'ai voulu donner le meilleur de moi-même. Je ne regrette rien. Dans cette recherche de l'excellence, ça ne veut pas dire, par exemple, à l'école, être premier de la classe. Non, pas forcément. Là où tu es, dans ce que tu fais, fais de ton mieux. Cherche le meilleur. Cherche le meilleur. Ça ne veut pas dire faire le droit ou la médecine comme tout le monde. Non. Tu peux aller dans la plomberie, mais tu es le meilleur plombier. Dans tes capacités, excelle dans tes capacités. Exploite le mieux possible les capacités que Dieu t'a données. Et c'est de tels hommes qui doivent nous inspirer. Qui doivent nous inspirer. Voyez, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus aussi avait son modèle. Tu peux beau me parler, moi je n'ai besoin de personne. Oh. Même Jésus avait un modèle. Il dit, le fils ne fait que ce qu'il voit père faire. Donc le modèle de Jésus, c'était son père Dieu. Parce qu'il le voyait. Il avait son modèle. Il avait son modèle. Et le père, son modèle, les tirait. le tirait jusqu'à la croix. Avant la croix de Gethsemane, Jésus a voulu se retracter. Père, éloigne de moi cette coupe. Le père n'a rien dit. Parce qu'il voulait les tirer. Il voulait les tirer. Tu dois aller dans les profondeurs de ton être, trouver la force qu'il fallait. A telle enseigne que lorsqu'il priait, la sueur est devenue comme des grumeaux de sang parce que le Père était en train de les tirer. Tu as encore plus à donner, mon fils, à les tirer. Celui que tu imites doit te tirer vers l'excellence. Doit sortir de toi le meilleur, même au prix de la souffrance. Il doit être exigeant vis-à-vis -vis de toi. Exigeant exigeant parce que notre corps a tendance à accepter la médiocrité à rester médiocre à rester dans, dans une autosuffisance dans une nonchalance mais il faut chercher quelqu'un qui te tire qui te demande encore plus encore plus est ce qu'il y a que ça va encore plus loin dans l'amour et dans le respect le père a étiré le seigneur jésus lorsqu'il était fatigué on l'a envoyé un ange un ange pour le fortifier, mais il devait aller à la croix. Le Père pouvait arrêter le supplice à tout moment, mais il non, jusqu'à la croix, jusqu'à l'objectif. Ne te fatigue pas, tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif. Étire-toi, étire-toi. Sois un imitateur intelligent. Un imitateur intelligent. Dans 1 Timothée 4.13 L'apôtre Paul dit Et on va s'arrêter là où pour aujourd'hui dit à Timothée Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture publique Des écritures En l'encouragement En l'enseignement Parce que lui-même aussi c'est ce qu'il a fait dit, Applique-toi à la lecture ça veut dire, entre dans une dynamique d'auto-formation, d'auto-formation et de formation. Là où tu n'arrives pas, cherche s'il y a une formation, va te former. Va te former, va te former, va te former. Tu veux aller à un niveau, on te demande d'apprendre une langue, l'anglais, le néerlandais ou autre langue. Non, ne dis pas non, c'est difficile et tout Lève-toi, va te former Va te former Parce que tu aspires à quelque chose de plus Tu aspires à quelque chose de plus Et vous verrez Des gens qui sont dans cette dynamique De chercher excellent, excellent, de chercher le progrès C'est dans la dynamique Et dans le type de comportement C'est dans ce genre de personnes que nous trouvons des futurs leaders et des inventeurs de solutions qui bouleversent et qui changent de vie. Beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont fait des choses dont nous profitons, même Facebook, YouTube et autres. Si nous palpons leur vie, vous verrez que ce sont des gens qui sont des bâtons, qui sont des chercheurs, qui veulent aller plus loin. Mais nous, de fois, chrétiens, on entre dans une nonchalance. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les enfants de ce siècle-ci sont plus avisés intelligents que les enfants de lumière. L'anxion est là. Mais là où tu devras travailler, l'onction ne travaillera pas à ta place. Tu devras travailler. Tu devras exceller. Tu devras travailler. Tu devras exceller. Vous savez que l'apôtre Paul dit à Timothée dans je crois que dans 1 Timothée chapitre 3, il dit, 1 Timothée 3, je crois, euh, 1 Timothée 3, je crois, il dit à Paul, mais je te garde, tu, tu seras ainsi, 15, 1 Timothée 3, 15, mais je, si je tarde, tu seras ainsi, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire, toi qui m'imites, pour moi l'Église a une place importante. C'est la colonne et l'appui de la vérité. L'imitateur intelligent, c'est l'imitateur qui a une haute considération de l'Église. Parce que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, on ne la trouve que lorsqu'on vient à l'Église. Parce que l'église est bâtie. L'église prône et enseigne la parole qui édite la vérité. La parole qui édite la vérité. Et je veux m'arrêter ici. Voyez l'apôtre Paul. Il écrivait des lettres. Et il demandait est-ce que ces lettres-là, sont des lettres circulaires qui allaient d'église en église. D'église en église. Pour dire, voilà, vous devez à un moment donné avoir un socle commun. Ça veut dire, pour nous, même une église, une église peut imiter une autre église qui réussit. Peut s'inspirer d'une autre église qui réussit. Puisque l'inspiration vient de Dieu, puisque nous poursuivons la même chose d'avancement du royaume, s'ils excellent à un domaine, nous pouvons nous inspirer d'eux. Pourquoi même pas se rapprocher d'eux Mais comment vous arrivez à faire ça et sachez que, lorsque on imite quelqu'un, à un moment donné, sa singularité aussi va prévaloir. À un moment donné, on va se conformer, on sera comme un singe, mais à un moment donné, on va se démarquer. On va se démarquer. On va se démarquer. On va se démarquer. Va se démarquer. Vous voyez, même Paul, il est parti, lorsqu'il a reçu le ministère, il est parti. Dans le livre de Actes chapitre 15, la conférence de Jérusalem, il le vient chez les apôtres, réunion à Jérusalem, ensemble ils se débattent pour chercher le point de conformité. Ah, nous parlons de la même chose. Mais bon, tu diras simplement aux païens de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Nous trouvons le point de convergence, mais en même temps aussi il y a différenciation. Convergence et différenciation. Dans, dans le marketing, il y a une notion qu'on appelle le marketing direct ou le marketing intégré. Le marketing intégré, il y a le produit, il y a le, le, le, le prix, a, la distribution, la communication, le marketing intégré. Nous avons surtout pour des multinationales, ils ont des produits, des produits standards, mais des produits standards, lorsqu'ils sont exportés dans une région du pays, ils essayent d'adapter ce produit-là aux exigences, de la région. Ils ont des éléments basiques et standards, mais pour répondre aux besoins de la population, il faut adapter. Copier, imiter mais les exigences de, ton, de la population, du lieu où tu te trouves, t'amènera à t'adapter. Mais il faut que tu aies une base, un modèle qui réussit. Un modèle qui réussit. Et c'est ce qui fera ta force. Ça te fera gagner du temps. Voyez, Élie, il croyait être seul parce qu'il s'est comporté seul. Mais Jézabel l'a fait fuir. Dieu a vu ça. Dieu a dit avec ce gars. Parce que l'objectif de Dieu c'était de détruire Jézabel et toute son influence sur Israël. Il a donné une onction extraordinaire à Élie. Mais Elie, à un moment donné, il a manqué de force de caractère. Il est entré dans une dépression. Parce qu'il était intimidé par Jézabel, il l'a fouillé. Quand tu as vu ça, Dieu a dit, « Ok, je ne veux pas commettre la même erreur. Ne choisissant qu'un seul, je vais envoyer trois. Deux rois, Jéhu et Azaël, et un prophète Élisée. Si Jézabel échappe à l'épée de Jéhu, c'est Azaël qui l'aura. S'il échappe à l'épée d'Asaël," C'est Élisée qui l'aura. Dieu a envoyé toi pour qu'il y ait convergence. Seul, tu n'iras pas loin. Mais avec d'autres, tu pourras aller plus loin. Plus loin, plus loin. Et multiplier ses forces. Multiplier ses forces. Mais qui veut aller loin, choisit sa monture. Choisit ses amis. Sélectionne qui va l'accompagner. Voilà, bien aimé du Seigneur, la parole que j'avais pour nous ce soir, que le Seigneur en soit infiniment béni, infiniment béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prêché. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci merci Jésus de tout cœur Merci merci Jésus Merci merci, merci, Jésus. merci Jésus Merci merci Jésus de tout cœur Merci merci Merci merci Jésus Merci Jésus merci, merci, merci, Jésus. merci, merci.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 Merci, Jésus. La parole qui a été libérée. La parole est esprit et vie. Seigneur, merci pour l'onction que tu as prévue qui accompagne cette parole. Que cette onction soit pleinement présente dans nos vies. Dans ton église, ô oh Dieu, afin de nous pousser au progrès, à chercher, à aspirer à faire avancer ton royaume et aussi nos vies. Merci de fortifier celui qui croyait être arrivé ou était sur le point d'abandonner. Merci de le fortifier. Comme tu as étiré le Christ en pleine souffrance, tu l'as étiré pour aller plus loin. Seigneur, la souffrance de la vie, les souffrances de la vie, les épreuves de la vie ce sont les, les moyens que tu utilises pour nous étirer. Tu nous amènes dans une salle de sport pour nous étirer, pour nous donner de muscles. C'est pour ça que tu as dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été au-delà de vos moyens. Avec la tentation, le Seigneur donnera un chemin pour en sortir. Seigneur, merci. Parce que tu donnes un chemin, un chemin nouveau. Au milieu de ce brouhaha que ta fille, dans lequel ta fille se trouve, cette confusion, tu crées un chemin. Et ce chemin s'ouvre parce que ta fille a compris qu'elle vaut plus que ça. Qu'elle n'est pas encore arrivée à bout. Qu'il y a encore des choses extraordinaires à expérimenter avec toi. Il y a de l'espérance pour celui et celle qui vit. Il y a de l'espérance Seigneur. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, Seigneur. Or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. C'est pour ça que tu nous parles de la sorte et tu nous donnes des conseils de tel niveau. Aide-nous à exceller. Aide-nous à faire correctement. Tout ce dont tu attends de nous, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen. amen. amen. amen. Voilà, bien aimé du Seigneur, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. amen. amen. Je vais mettre le numéro de compte de l'église pour les personnes qui sont connectées, comme ça. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Célébré, Jésus célébré. Célébré. Jésus célébré. Célébré. Jésus célébré. Célébré, célébré. fois Jésus est Seigneur, une de toi bien aimé Jésus est Seigneur. Seigneur, Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur yeah. Alléluia Oh we bless you Lord We bless you Lord Seigneur tu as dit apporter dans la maison du trésor Vos dîmes et offrandes pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Seigneur, merci de nous donner ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Merci, Seigneur, de nous bénir au-delà de toutes mesures, de guérir les maladies de toutes sortes, oh Dieu, et d'apporter une percée spéciale à nos vies en ce soir. Merci de combattre nos combats, ô oh Dieu Merci de nous élever dans les hauteurs avec toi et de nous faire montrer combien tu es un Dieu puissant et glorieux et combien tu nous aimes et que ton amour est inaltérable pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour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 et qui te donne la paix. Passons une excellente nuit et un excellent week-end, et nous nous retrouvons dimanche à notre culte à partir de 9h30, de façon connectée et en présentiel, sur Hanoït Zestenweg, au numéro 76 et 74, à 3400 London. Le Seigneur nous a étirés Nous yeah. étions au 76 Maintenant, le Seigneur nous a étirés pour, être, pour le rajouter le, le 74. Voilà, nous vous attendons. Vous serez la bienvenue au milieu de nous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Dagalemal. Ben Dagalemal. Nous voulons voir Jésus élevé comme un